Nous sommes en direct sur les médias de France et la radio qui fonctionne qu'avec les personnes de l'hôpital. Donc nous sommes à Sylvie aujourd'hui, content de vous rencontrer et comment ça se passe Expliquez-nous un peu ici. Eh bien ça se passe très bien, ça se passe très bien. Je suis juste venu pour compléter Trinité et par contre, euh, comme j'ai vu l'ambiance, je me suis dit, après je rentre maintenant à la maison, je profite et je suis enchanté de vous rencontrer, monsieur le Pris. Et moi de même, et je vous que... Je veux me connaître un petit peu davantage. Savoir, euh, euh, est-ce que chaque fois qu'il y a une manifestation, vous venez vous aider Vous venez, vous participez, vous, vous écoutez, vous voyez ce que vous faites. En principe, oui. Surtout que je suis natif de la commune et affinité, il fait bon vivre. Il y a toujours de l'ambiance, donc autant profiter. Exactement. Comme vous avez dit tout à l'heure, au lieu de monter à la maison, vous pouvez vous Tout à fait. C'est la maison. donc faut profiter. Donc, Surtout qu'on est resté deux ans, voilà. deux ans pour entrer dans une maison, donc autant profiter. Mais il ne faut pas oublier que le... la pandémie, ouais. ça se marie quand même. Bon, le port du Merck, je suis pas mal dessus. Moi aussi, enfin voilà. nous aussi, après, on après, est là, on, truc, mais moi, on est, est pas là, on est là, Tout à fait. <rire> ouais. Alors donc, euh, est-ce que vous avez une idée pour euh, le premier du qui... Aïval ah, oui, ouais. mmh. ah. oui. ah. Les chouchous vont finir quel Bon, je ne sais pas comment oh, oh, entendu, mais je suis fan d'Axel Carnier. Axel ah, Carnier. Voilà, oui. c'est mon chouchou. Et, ah, non, pas, oui, c'est mon chouchou. Donc, euh, et euh, alors, ceux qui sont arrivés, peut-être avant, il y a Nubule il y a Joseph, il y a tout ça. Nubul, aussi, oui, Nubule aussi. Mais ah, je ne connais pas les classements, les je, parle, je suis Vitoire je J'avais un peu hier au soir, mais je me suis endormie, donc je ne sais, sais pas trop ce qu'est-ce qu'il Par contre, il y a, comment il s'appelle Voilà, Mikaël Ouais. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais ça se met chouchou aussi. D'accord, voilà. ça c'est ouais. Tout à fait, Eh bien, voilà, voilà, ouais. c'est ouais. Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Puis, je, je, je ne pensais pas pour celui qui a été accidenté, là, qui a oui. perdu le bras. Ah, J'oublie son nom, mais je, je, je, je l'ai toujours à la pensée. Ouais, je lui ai dit force et courage. Il va rebondir ailleurs, ça c'est sûr, mais... c'est sûr, Voilà, tout à fait. vous oui. prénom Vous connaissez, j'oublie son prénom. Euh, le prénom de... Le seul gars qui était accidenté, a perdu un bras. Oui, oui. Tout à fait. Alors, euh, merci de nous avoir donné euh, alors, nous sommes là, nous avons pour le une photo ok. Merci beaucoup et puis bon Merci à vous aussi. <coughs>